Et voici le dernier abonné qui s'est abonné à la chaîne. Donc si vous, pouvez, vous voulez passer de dans la prochaine vidéo, abonnez-vous